Factory répond à de nombreux besoins que l'on retrouve chez l'ensemble de nos clients aujourd'hui, notamment par exemple le développement de nos nouvelles ressources de création de valeur et faire évoluer les modèles. En levant les barrières technologiques, méthodologiques et culturelles, en faisant la preuve opérationnelle que les méthodes et les technos qu'on utilise fonctionnent, ça permet à cette entreprise de se réinventer. Notre Digital Factory a été créée il y a deux ans à l'initiative de la Direction Générale. Elle compte aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs. Nous aidons l'équipe produit à fonctionner, à entreprendre avec un esprit start-up qui est un esprit caractéristique pour aller directement à la création de valeur. On appelle ça l'incubation d'équipe produit, ce qui leur permet de lancer en quelques mois la première version de leur produit. Cette équipe a la responsabilité ensemble de construire le produit. C'est-à-dire que les hiérarchies doivent s'effacer en donnant la priorité à la création de valeur pour le produit. Le fait de réunir dans un lieu métier, et développeurs, oui c'est quelque chose de nouveau. On va s'appuyer aussi sur le feedback des utilisateurs et ça c'est un changement notable avec les Digital Factory. On met tout le monde autour de la table. Sécurité, conformité, développeurs, métiers, designers et on travaille tous ensemble pour accélérer la réussite du projet. Ce que Talent a apporté très particulièrement, c'est ses valeurs de coopération, de confiance et il nous a appris à désapprendre de manière à nous reposer les questions de pourquoi on faisait les choses, comment on se focaliser sur la valeur créée pour le client. Nous avons réalisé une dizaine de produits depuis le lancement de la Factory. Je crois que nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons la confiance des équipes et la confiance des dirigeants. Donc la Digital Factory est un outil à disposition de la banque pour permettre la transformation culturelle nécessaire à la transformation digitale dans laquelle la banque est engagée. Le résultat c'est qu'on fait bouger les lignes de l'entreprise par la preuve opérationnelle et on va l'aider ainsi à se réinventer.